Hey, hey, hey, salut, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, moi aussi je vais très bien Aujourd'hui dans cette vidéo, Elodie va nous raconter son témoignage, je suis sûre oui. que ça t'intéresse Alors reste, bah ce sera tout de suite après le générique, à toute est je besoin encore de me présenter si en fait on ne se connaît pas encore euh, personnellement suffisamment donc je suis Elodie et euh, je vais donc, euh, comme euh, Caro vient de me le dire en intro, vous raconter mon témoignage alors il faut savoir que je suis née dans une famille chrétienne euh, donc euh, mes parents euh, sont chrétiens, euh, évangéliques je suis l'aînée de ma famille, donc euh, je suis leur premier enfant et on a fréquenté une église euh, dans le Val-de-Marne à Fresnes et c'est là où j'ai grandi. J'ai grandi dans cette église. Donc, euh, qui dit euh, grandir dans cette église dit École du dimanche, les camps, les trucs jeunesse, on connaît. Donc, euh, j'ai baigné dans ça, en fait. Jusqu'au jour où je rentre au collège. Donc, euh, j'ai l'âge de 12 ans, je rentre en 6 ème Et là, je ne sais pas pourquoi, je me sens pousser des ailes. Donc, euh, je me sens grande, je suis au collège, ça y est euh, je me sentais euh, en fait euh, indépendante, je sais pas pourquoi. Alors j'étais encore chez mes parents, j'avais que 12 ans. Et donc euh, mon père, donc euh, là dans la ville où on, est, on habitait, euh, il prêchait beaucoup l'évangile. Donc euh, j'étais connue sans le vouloir en fait, et ça m'a donné un peu de notoriété. Mais on disait, ouais, ton père il est évangéliste, euh, c'est un aumônier, euh, euh, il est pasteur et tout, il fait que de parler de Dieu. Il passait en vélo, il faisait que de parler de Dieu et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut qu'on me lâche avec ça. Il faut qu'on me lâche, je veux me détacher de cette image. Donc ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai commencé à me rebeller. Et dans cette rébellion, ben, je voulais commencer ben, à faire tout ce, qui, tout ce que mes parents un peu m'interdisaient, entre guillemets. Je commençais à sécher les cours, euh, je commençais à avoir un caractère euh, un beau, beaucoup plus infirmé, mais dans le mauvais sens. De là s'enchaînent les tracas pour mes parents en fait. Je deviens une élève perturbatrice, je deviens une enfant euh, difficile, je rentre tard à la maison, je traîne avec les copains-copines, je commence à dire des mensonges à mes parents, mensonges sur mensonges. mes parents ne me font plus confiance, euh, ils perdent totalement la confiance en moi, j'enchaîne avec les mauvaises fréquentations, euh, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, et je rentre dans le lycée, ça, ça n'arrange pas les choses. Le lycée n'arrange pas les choses. J'ai 15-16 ans, je continue à me rebeller, euh, très rebelle euh, envers mes parents. Je fais ce que je veux, euh, je m'habille comme je veux. Euh, personne, euh, ni rien, ni personne, ne me dicte ce que j'ai à faire. Et euh, dans ce élan de meneuse, je commençais vraiment à m'éloigner du Seigneur, en fait. Je commence à m'éloigner du Seigneur, et... Euh, et de là, euh, s'enchaînent les, les, les mauvaises fréquentations qui me poussent à voler. « Allez, Lodivia, on va voler. On va faire ci, on va faire ça. » Et je me fais attraper. <rire> et je me fais attraper. Donc, euh, la police m'embarque. Et là, je pleure toutes les larmes de mon corps. Parce que je me dis « Mais mon père et ma mère, ils ne vont même pas rigoler avec moi, en fait. » C'est-à-dire que je me retrouve au poste de police. Et on me dit, on va appeler tes parents, ou tes mineurs, on va venir te chercher. Ok, je me décompose. J'essaie de trouver tous les moyens, mais non, et tout, pas, pas moyen. Donc bon, mon père arrive au poste de police, et là, je vois la honte sur son visage. J'ai fait, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Tout ce qu'il m'a enseigné depuis là, il se, il se donne tellement de peine, en fait, à faire en sorte que je marche dans les voies du Seigneur, à ce que je me dévoue pour le Seigneur, il me, il me montre en fait l'amour qu'il a à servir Dieu. Ma mère c'est pareil, une intercesseuse qui prie pour ses enfants, qui ne veut pas qu'ils empruntent le voie du mal, et moi qu'est-ce que je fais J'emprunte la voie du mal en fait. Je vois en fait la souffrance que je suis en train de commettre à mon entourage. Je réalise, je réalise, mais ça ne m'empêche pas pour autant de prendre une décision ferme à ce moment-là, parce que je suis trop encore euh, enfantine. En, encore trop bien, peu, je suis peu mature en fait à ce moment-là, j'ai pas assez de maturité pour, euh, pour me rendre compte réellement des choses. Le Seigneur, je vois qu'il garde sa main sur moi, il veille sur moi, malgré tout. Mais je vois que de plus en plus les gens, si c'était pas le vol, c'était la chicha, c'était pas la chicha, c'était euh, on sèche les cours. À chaque fois, ça allait de plus en plus loin en fait dans, dans les bêtises. Je continue à aller à l'église, j'ai double visage parce qu'à l'église, je suis toujours la petite fille, je chante les cantiques et tout, euh, apprécié de tous et donc euh, un jour, il y a un intervenant qui vient dans mon église et euh, il commence à parler du coup à la jeunesse c'est vraiment ciblé sur la jeunesse et euh, il pose des questions il pose des questions assez troublantes euh, est-ce que t'es dans, dans... est-ce que t'es en train de suivre une mauvaise voie est-ce que là tu te tu rends compte que t'es en train de désobéir à tes parents que tu fais du mal autour de toi et si, et ça, c'est comme si on m'envoie des balles à chaque fois en fait <rire> Et je me dis, mince, c'est un peu de moi qu'on qu est en train de parler en fait. Et là, euh, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me fais du mal comme ça J'ai rien demandé. Et euh, je réalise qu'on parle de moi. Oh, Mes larmes en fait commencent à couler toutes seules en fait sur mon visage. Et je me dis, mais personne ne me voit, j'espère et tout, j'ai la honte et tout. Mais là, l'esprit me parle, l'esprit me parle et je m'effondre, mais littéralement, je m'effondre. Je m'effondre et je m'avance sur le devant. Je me dis, mais là, c est, c est pas, ce qui m'importe, ce n'est pas ce que les gens pensent de moi en fait. C'est Dieu, pardon, pardon d'avoir de, de, fait souffrir autant mes parents, pardon d'avoir été rebelle à ta parole. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu aller contre toi pour montrer peut-être que c'était plus stylé d'être méchant Pour moi, je ne sais pas, c'était plus stylé d'aller dans ce monde. Je mentais trop souvent à mes parents je, et je m'en suis voulu énormément et là, je me suis humiliée en fait. En m'avançant, je me suis humiliée. Et de là, euh, j'ai une sœur, euh, une ancienne, une ancienne de l'Église qui m'a pris sous son aile. Et euh, je veux la remercier dans cette vidéo parce que elle fait grandement partie de mon évolution avec le Seigneur Jésus. Parce que une fois que je me suis avancée, elle m'a pris sous son aile. Elle m'a dit :« On va étudier la Bible ensemble. » Et on prenait la Bible ensemble. Et euh, jusqu'à ce qu'elle me dise :« C'est ce que tu veux prendre le baptême et tout. » J'ai dit, oui, j'aimerais bien le prendre, mais pas maintenant encore. J'avais encore cette crainte, je ne sais pas pourquoi. Et euh, c'est en 2016 que j'ai pris mon baptême. Je me suis dit, voilà, c'est l'acte d'obéissance ultime que je peux faire au Seigneur pour lui montrer que je veux changer, en fait. Pour être honnête avec vous, tout n'a pas changé du jour au lendemain. J'ai donné ma vie au Seigneur, mais il a fallu progressivement. Il y a eu un gros travail qui s'est fait sur moi. Et de plus, avant que je rencontre mon mari, il y avait un, un jeune homme, en fait, qui euh, a souhaité avoir une emprise sur moi. Et qui, même quand j'ai donné ma vie au Seigneur, continuait à vouloir avoir une emprise sur moi en fait. Et tout ça a fait que, malgré, avoir don... malgré que j'ai donné ma vie au Seigneur, il a fallu un long travail, un long cheminement. C'était un chemin périlleux, avant que réellement je sois délivrée de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, parce que Maïma a épargné beaucoup de choses pendant cette période sombre, on va dire. Et toute la gloire lui revienne, parce que Aujourd'hui, enfin, je sers le Seigneur avec ardeur, avec désir, avec envie et je veux parler à la jeunesse parce que c'est vrai qu'on est vraiment attiré par les choses de ce monde quand on est jeune. Moi, il faut savoir que je n'avais pas pris conscience de la grâce que d'être né dans une famille chrétienne parce que mes parents m'interdisaient tellement de choses que je voyais être chrétienne comme une contrainte en fait et c'est bien après que je voyais... Ben, en fait, s'il m'interdisait ça, en fait, c'était pour mon bien, et je, je me serais épargnée des, des, des gars, des délits, euh, voilà quoi, je me serais épargnée plein de choses. Et, euh, et vraiment, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis passée de la rébellion à la bénédiction, parce qu'aujourd'hui, je suis mariée, le Seigneur m'a donné un beau petit bébé, j'ai une famille ici à Orléans, mais une famille en Christ au top. Donc, quand on délaisse le monde, je peux vous dire qu'après, le Seigneur nous récompense. Et c'est ça que je veux que vous puissiez retenir de, de mon témoignage. Voilà, <rire> le gloire sera rendu au Seigneur Jésus et soyez bénis bah, Merci Elodie de nous avoir raconté bah, ton témoignage. Rien Je pense que beaucoup pourront se retrouver à travers euh, ce témoignage. Je l'espère, ouais. il est dédié aux jeunes. Du coup j'espère que bah, ça vous aura édifié et euh, du coup on se dit à la prochaine. J'espère pour un autre témoignage, pourquoi pas Et puis voilà à la prochaine Salut Bye.